Bah bah bah bah, bah, bah, bah, bah. Petite ETC là. Euh... <coughs> Je m'étouffe avec mes conneries. Bon du Casse, j'adore aussi. As du Casse, c'est très très très gourmand. C'est très dégoulinant même. Et euh... Mais ETC évidemment. Trop bien ETC. <rire> Direct Bah, je l'ai joué que deux fois pour le moment. Une fois euh, top 7 ou top non, top 5, je crois, mais une game un peu complexe. Et une fois top euh, 2, je crois. Et il est trop sexy hein. Trop, trop trop trop sexy hein. C'est comme le panda mais encore encore encore en plus sexy je trouve. Donc le pouvoir, pour 4 manas, je découvre un compagnon. Donc de la taverne où je suis enfin xx-1, 2-3, bref. Euh, et euh, le buddy il transforme un compagnon en carte dorée. En général, ce qu'on va faire, c'est sûrement T2 euh, up, T3 pouvoirs. Et de l'utiliser au maximum. J'espère que vous allez gagner. Ouché. Y a qui dans cette game en personnage Alors on a... Oh, c'est quoi lui déjà À la fin du votre tour, donne à un serviteur allié aléatoire des caractéristiques équivalentes à votre niveau de taverne. Ça c'est plutôt avec les mechas, avec les choses comme ça. On est à 38 hein. Euh, on a Nosdormu, donc Chromie, on connaît maintenant. Dès qu'on roule plus un plus un au taverne de, à la taverne de Bob. Le Finlay qui donne Maxwell qui ajoute le compagnon de votre pouvoir héroïque. Ajoute le compagnon de votre pouvoir héroïque dans votre... Ah oui, c'est c'est juste... T'as une, une 1 en plus d'avoir ton buddy. Euh, Rafam, t'as double carte avec le Malfra. Elise, tu réduis le coût de ton pouvoir héroïque de deux pièces. Très intéressant. Avec ça. Bon <rire> <rire> euh, et euh, Bec au vent, c'est. Vos trajets se déclenchent deux fois. Un peu comme euh, euh, Macaron. Emmanuel Macaron. Boum. <rire> ah. Intéressant, n'est-il pas? Alors l'œuf épique c'est cool parce que ça permet d'avoir des créatures et donc de générer des pièces. Le problème c'est que la carte est faible. La tentacule je n'aime pas. Par contre le fouineur il est intéressant. Il permet d'avoir également de la tempo. Le problème c'est que le fouineur on va pas tant l'utiliser que cela. J'aurais tendance à partir sur œuf épique pour le côté économie. Je vais geler au prochain tour. Je vais sûrement faire L.M. Je vends L.M. pouvoir. ok ok bon, on n'a pas un très beau board hein, forcément pour bon, lui non plus allez dégueulasse ça euh, grouillant bah bon, non c'est pas si mauvais ça a un effet c'est pas si mauvais je pense Oh, il y a un truc avec ça, non On tente. De toute façon, ça et ça, ça me plaît pas. Je crois qu'on va prendre le rafle. Et on va essayer de choper. Le rafle, il donne à l'extrême droite. Il, il dort. Attendez. Excusez-moi. Il dort à l'extrême le, droite. Il faut juste attaquer first. Bon, il est à 23, c'est une vraie possibilité. On tape et comme ça, on a double carte. Vous voyez, les fameuses économies très intéressantes. Prochain tour, on peut up pouvoir. Grâce à la petite goutte. Merci HS pour le prime. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour ton aide. Il hey, est trop rigolo ce perso. <rire> t'as des bords. En fait ce qui est rigolo c'est que t'as vraiment des bords qui ressemblent à rien quoi. Je pense que c'est 2, hein Ouais. Bah, en termes de pièces, on est, on est bien. Hein. En termes de pièces, c'est cool. Hein. On continue évidemment d'améliorer de, de, aussi le pouvoir. Hein. Quand on gagne un combat, moins 3. Quand on fait égalité, moins 3. Quand on perd, moins 2. Hop. Vente ça, j'imagine. Alors, mini KT, c'est un truc qu'il faut avoir vite. Au début de votre tour, vous obtenez un serviteur non doré de la troupe de guerre de votre adversaire ayant le moins de points de vie. Après, on a le lieutenant. Les serviteurs dans la taverne de Bob ont plus un pendant cette partie. Est-ce qu'on veut un lieutenant Un lieutenant qu'on dort. Ça peut être pas mal, un lieutenant qu'on arrive à dorer. Hein. Ça fait 2 d'attaque sur... Euh... Ça va faire 4 d'attaque chaque créature, je pas vous, mais moi ça me parle hein. plus que ça. Pas trop ce que vous en pensez, mais ça me paraît hyper intéressant. Plus un d'attaque, ça va faire plus 4 d'attaque, hein, je pense, vu qu'il sera doré. Il y aura après, ouais. On va attaquer first, mais c'est bon. C'est un beau bébé. Ah zut, là, là, là. Ah zut, pas là. Pas là non plus. Ah zut. Dommage. Hello la volette, salut Xanax, bienvenue à vous. Ah dommage, dommage, dommage. Open un pouvoir. la fois que vous invoquez un serviteur avec provocation, lui donne plus 2 plus 2. Après, il y a l'œuf épique, numéro 2, et il y a invoque trois serviteurs aléatoires de niveau 1, qui est plutôt intéressant avec le lieutenant. Est-ce que c'est si bien que cela Ça, c'est un plus gros bébé, quoi. que peut-être c'est ça. On va faire ça, on va continuer à dorer lui. il n'y a pas un... Il n'y a pas un buddy qu'on a envie de dorer. Merci pilote. Merci pour le soutien, merci infiniment. En fait, l'autre, il aurait été mieux qui donne des points de vie, mais bon. Oh, C'est rigolo quand même. Hein. C'est quand même assez rigolo <rire> Je sais pas où ça va Parce qu'il n'y a pas mecha, c'est dommage en vrai S'il y avait mecha ça aurait été exceptionnel Mais Je sais pas où ça va mais c'est quand même assez rigolo <rire> Les créatures elles vont être 21 hein. <rire> N'importe quoi Oh mon dieu C'est n'importe quoi euh, je pense qu'on va cliquer Oh waouh Par contre il faut le faire plutôt tour 8 ça J'ai l'impression hein. On le dort, de toute façon on va le dorer mais oh, ça coûte 0 au prochain tour Ça je vais prendre C'est pas mal ça Avec les grosses créas là Il y a un truc avec ça, ça, ça. Au château on va dorer lui, on va avoir deux prix taverne 8. On fait c'est quoi C'est ça, on vire ça. On achète juste l'âme en peine. On gèle pour l'enfumeur. Le, on va juste jouer mettre des réalités. On va continuer à adorer lui. C'est juste un combat qui est un petit peu brutal parce que là on va on va prendre un peu cher je pense. Je pense que J'aime bien quand même ce... On a de l'attaque c'est quand même bien. Il nous faut. On va taper là. On va taper là. c'est pas mal ça. Ah oh, pas cool parce que lui il peut rester en vie maintenant. Bah ouais. Bah ouais. Ah zut. Merci à Elzequias pour le soutien, merci beaucoup. Ah zut, zut, zut. Ok, let's go. sous Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. J'aurais choisi le même. Un euh, euh, bon oui. Ok. Ouais, il était dur ce tour, mais je l'ai bien fait quand même. Ouais, il était chaud ce tour. Hein. Il était très très très complexe. Bon, on n'est pas trop mal. Il hein. faut juste gagner ce combat. On est pas mal. Hein. C'est bon. Ouais, il était stressant ce tour, parce que ça allait dans tous les sens. Il fallait prendre des décisions rapidement, mais pas que rapide. Prendre des décisions rapides... Euh c'est le meilleur moyen de faire top 8. Il fallait aussi que l'édition soit bonne. Et je pense qu'on a fait une décision bonne, rapide. Je pense qu'on peut aller plus vite, mais... Non, je pense qu'on peut pas aller plus vite. Salut Mag, hello hello. Alors je pense qu'on pouvait pas aller plus vite ici. Là on a un peu plus le temps. Jouer des circuits. c'est chaud hein. c'est chaud le tour de fou j'ai rien compris mais j'ai apprécié Bah, moi j'ai presque compris mais j'ai apprécié aussi merci Tasman 29 860 merci beaucoup merci pour ton prime merci infiniment merci à toi ouais c'était le tour clé fallait bien le faire le problème c'est qu'on était à 18 et on n'avait rien donc c'était en un tour il fallait construire et aller vers et accessoirement un peu optimiser ce que l'on fait on a essayé de le faire, alors pas parfaitement, mais on pouvait pas optimiser parfaitement les golds et tout. Et encore, on... en fait, c'est les rôles qu'on n'a pas optimisé, mais les golds plutôt. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Transforme un serviteur allié avec d'agonie en carte dorée. On peut découvrir un serviteur de niveau de taverne supérieur. On n'a pas de d'agonie. Un serviteur allié en râle d'agonie. Alors, on, on pourrait faire ça sur une héroïne altruiste. Je vois que héroïne, moi. Je flexionne, mais. Je vois que héroïne. Après il y a Jean, mais c'est taverne 6. Peut-être ça, hein Ou navigatrice, mais on s'en fout. Je pense qu'on va prendre l'assistante mécanique. La question c'est est-ce qu'on la joue. Alors je vais roll d'abord, on sait jamais si je trouve un bran dans la taverne. Je la fais maintenant ou on s'en moque On est sûr de gagner, on n'est pas sûr de gagner en vrai, sans blaguer. On a un Uther, on a un Mecha Jara, on a un Gang et Crabouilleur. C'est rien, hein on va prendre Mecha pour les pièces. Que la navigatrice c'est bien parce que c'est pour toute la partie. Bah, on est tour 12, tour 10 là. Pour toute la partie il reste pas beaucoup de tours. Uther euh, ça fait pas grand chose. Peut-être les pièces avec le mecha. Bah, Je vais quand même le faire parce que je suis pas méga confiant, Je suis pas méga confiant et ouais faisons ça. De toute façon il sert plus à rien ce Milhouse. Merci euh, Ltn Weaver, merci beaucoup, merci pour le prime, c'est gentil. Bon, top 4. En même temps, avec le tour qu'on a fait, euh, ça aurait été vraiment cruel de ne pas faire 4. Maître Gadrin, à la fin de votre tour, le serviteur à gauche de celui-ci copie son attaque. Copie l'attaque de Gadrin. Non, vos serviteurs ont 3 d'attaque, non Chromie Ah, voilà. un peu mieux ça. Évidemment, on va euh, on va jouer le tir précis contre un mort-vivant. Ça puis ça. Bon. On a de la stat hein. mine de rien, on est assez content d'avoir profité de du taverne 3 là, du du, du buddy de Vandar, Bordan ou l'autre. Je sais plus, enfin des deux frérots. Parce qu'on a quand même pris beaucoup, beaucoup d'attaques sur nos créas. Et c'est ça qui fait que ça a de l'impact, quoi. Bah, on voit hein, combien on a pris. Lui, il est 6. Donc, il a pris 14. Toutes les créas, elles ont plus 14. Salut Mids, c'est gentil. Bah, toi aussi, t'es beau. Un peu moins, mais t'es pas... pas trop dégueu, ça va. Et c'était marqué mort-vivant, on m'aurait donc menti. Oh, nice ça il a encore envie, notre petit loulou. Ça, c'est génial. Ah, pas mal, pas mal. Ouais, on va quand même perdre, mais on devrait survivre. Je crois que non, ça se met assez mal les hits. Non, si, ça va. Bon. Ça tient, ça tient. En vrai, on va le virer, lui. Hein. soyons sérieux. Oh, ça va faire de Eh ben, Boliroy. Je crois que je vais taunter un Leroy. Comme ça. Elle est tendue cette game. Hein. Ah Lui c'est le plus gros, le Silas. Avec des gros démons. Je vais faire ça, je crois. Je pense qu'on va se faire exploser. Mais dommage c'est une belle game. Enfin, je dis dommage. En vrai, c'est un beau top 3 quand même. Le tour était fou. Le tour qu'on a fait était fou. Je sais pas ah, si on attaque fort, c'est bien. Pas mal ça, quand même. Hein oh, ce hit, il est horrible. Ah, non, c'est mort. Oh. Trop de stats. Trop, trop, trop, trop, trop de stats. C'est dommage. Hein c'est vraiment dommage. Il y avait mo moyen de faire quelque chose, mais... Ah, il a monté des tonnes, lui. hein. on a fait un sacré tour, hein. ça n'a pas suffi parce qu'on était bas en PV et que derrière on a eu du mal à trouver des cartes mais Ouf, le tour était très très beau